Bonjour, Frédéric Tricot, je suis élu à Vendôme depuis 1995 et j'ai décidé, appuyé par mes amis, d'être tête de liste dans une démarche d'ouverture sur la ville de Vendôme. Une question autour de la démocratie. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est que la, la démocratie aujourd'hui Comment est-ce qu'elle fonctionne bien ou mal Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans une démocratie autant à l'échelle locale qu'à une échelle plus large c'est une vaste question. Hein. Je propose d'y répondre euh, à l'échelon euh, local. D'abord, euh, les instances de décision, euh, le, conseil, euh, le conseil municipal. En fait, euh, les citoyens élisent euh, les membres qui vont les représenter et ce sont eux-mêmes qui élisent le, même, le maire. pardon. Donc et là, on voit qu'il y a un problème de démocratie directe, c'est que le maire n'est pas élu par euh, les citoyens. L'autre élément qu'on peut noter, euh, c'est que... Euh, il y a une prime en gagnant, donc euh, une équipe lorsqu'elle est élue, elle a euh, de fait 50% des sièges qui lui sont attribués, plus le score qu'elle fait des, des sièges euh, restants. On peut s'interroger effectivement, puisque les oppositions euh, municipales n'ont que euh, très peu de place dans ce contexte. Et ce qui tend euh, un peu à, à endormir le débat public, puisque le maire sait qu'il de toute façon il a une large majorité pour euh, entériner les dossiers qu'il euh, qu propose. Sur le plan de la démocratie, impliquer les citoyens n'est pas une chose aisée. Euh, mon analyse et mon expérience montrent qu'il n'y a pas une, une, une manière de faire, mais bien des manières de procéder euh, qui doivent être définies euh, en amont très clairement par rapport au, au dossier et le niveau d'implication qu'on souhaite de la population. Euh, certains projets pourront être portés de manière euh, très, très participative avec la formation nécessaire en amont pour bien comprendre les enjeux, prendre les bonnes décisions, et puis euh, ensuite les présenter aux exécutifs ou au conseil municipal qui devront eux euh, juridiquement euh, adopter cette décision. Donc on peut aller très loin, confier des choses aux populations, comme on peut rester dans une démarche de participative, mais pour obtenir un avis, faire en sorte que les décisions qu'on prend soient des décisions euh, éclairées. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est possible de faire ça, d'impliquer euh, les citoyens C'est quelque chose de euh, juridiquement euh, faisable quoi. Bah, On peut impliquer. De toute façon, la décision elle revient euh, aux élus, dans des actes officielles qui sont prises par le conseil municipal, mais la décision est proposée par un exécutif, un maire ou un adjoint et que lui, il a toute l'attitude pour se faire accompagner par qui il souhaite des bureaux d'études, des techniciens mais également des citoyens formés ou non d'ailleurs okay. Et ça, aujourd'hui, ça se fait assez facilement Ou, euh, ou c'est un truc qui est compliqué à mettre en place ou, euh, Alors, ça, il faut l'intégrer parce que ça prend du temps, il faut former les gens, ça peut coûter, ça peut avoir un coût euh, dans l'économie générale du, du projet. En tout cas, je pense que c'est catastrophique quand on a décidé quelque chose d'aller vers les gens et laisser croire qu'on fait de la démocratie participative. Et Comment ça, ça pour autant, ça arrive. Ouais. C'est souvent la perception que j'en ai. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait faire tel ou tel projet à tel endroit, de telle manière. Et on, on, va, euh, on va vers les gens pour euh, finalement euh, faire adopter cette position-là, qui, euh, qui est un moyen peut-être aussi de conforter une équipe politique en place. Ouais. En tout cas, ce n'est pas ma conception. Si C'est de la communication. C'est de la communication. Euh, descendante. Ouais. Et euh, comment on évite ça Comment est-ce qu'en tant que citoyen, moi, je, je, je sais quand c'est euh, une démarche participative réelle ou quand c'est euh, une démarche ben Je pense qu'il faut être très clair. Quand on ouvre un grand dossier comme une piscine, une station d'épuration, qu'on décide de le, de le conduire de manière participative, on le dit, on fixe des règles du jeu au démarrage. On dit qui est responsable de quoi et à quel moment. On montre le calendrier, on, on donne les moyens financiers qu'on a à disposition pour conduire le, le projet. Parce que sinon, ça peut générer certaines ambiguïtés et pourquoi pas aussi des frustrations. Mmh. Okay. Et sur ces questions, de, si on reste sur cette question de la démocratie, mais à d'autres échelles, euh, est-ce que l'articulation se fait bien Est-ce que euh, euh, les, les modes de gouvernance à l'échelle locale euh, réussissent parfaitement à se, à se coordonner avec d'autres euh, modes de gouvernance à, à des plus grandes échelles Je pense par exemple, à, euh, on parle souvent du millefeuille en France. Est-ce que c'est un réel problème euh, au quotidien dans une commune que, de, que ce millefeuille Ou est-ce que finalement c'est pas autant un problème que ça alors, ça, ça, ça, ça peut l'être, bien évidemment. Alors, ce que je pense à titre personnel, c'est qu'il n'y a pas une compétence territoriale qui, qui peut s'exercer sur le même territoire, en tout cas de manière homogène. On ne traite pas la question du développement touristique comme on gère euh, les crèches ou les écoles. Donc, de ce point de vue-là, le millefeuille il n'est pas du tout euh, gênant. Ce qui commence à être gênant, c'est la clause de compétences générale. Si on prend par exemple la question du développement économique, bah, tout le monde fait du développement économique. La région a un service développement économique. Le département a un service développement économique. Les communautés de communes ont un service développement économique. Là, non seulement on y a des doublons, il y a des gens qui font la même chose, mais surtout on a des politiques qui peuvent être, euh, qui peuvent être contraires les unes aux autres. Et donc euh, il faut clarifier cette situation-là. Donc euh, les collectivités doivent euh, pouvoir agir Là où elle le souhaite, bien évidemment, Donc je, je suis toujours sur cette clause de compétence générale, mais par contre il faut affirmer euh, un chef de file dans tel et tel domaine, de manière à ce que ça puisse être extrêmement euh, lisible, et en tout cas partagé. On y fera des économies. Euh, si on parle de la démocratie à une échelle plus grande, à une échelle euh, mondiale ou européenne, euh, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable, y ait de la, de la démocratie qui se développe à ces échelles-là Est-ce que ce qui existe aujourd'hui, c'est satisfaisant ou pas euh, Est-ce que c'est des questions qui vous intéressent ou qui, pareil, ou qui sont trop loin Oui, alors c'est des questions qui sont intéressantes et qui m'intéressent euh, en premier lieu parce que... Euh, je, je suis par exemple au comité de bassin Loire-Bretagne euh, en charge euh, de la communication. Je suis président de la commission communication et euh, on a la charge d'organiser la consultation du public par rapport aux grands documents de planification euh, sur la question de l'eau que sont les sdage et euh, on doit euh, associer ces populations. Et là, vous voyez que c'est euh, important de se poser ces questions-là, parce que sur le bassin de Loire-Bretagne, c'est 37 départements, c'est plusieurs millions de personnes qui sont concernées et qu'on doit euh, impliquer. Donc il s'agit effectivement de préparer les questions, d'avoir les bons supports, qu'ils soient euh, lisibles, et ensuite euh, aller pour expliquer, parce que de toute façon, les grands enjeux, et on voit là, sur la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, que ce sont des enjeux, et important y compris en termes de santé publique. Donc à minima, on se doit d'impliquer nos populations euh, dans ces démarches. Alors c'est des sujets qui sont trop complexes pour qu'on les maîtrise en quelques minutes. Néanmoins, on peut quand même euh, essayer euh, de, de, de, de, clarifier, euh, de clarifier les enjeux, d'expliquer ça. Donc euh, la gouvernance mondiale, elle a un intérêt, on le voit dans le cadre de la culture de la paix, bien évidemment. Euh, la gouvernance européenne, elle a un intérêt, euh, elle a un intérêt également pour, euh, pour plein de raisons. Donc, charge à ceux qui sont en charge de ces politiques là justement de trouver le moyen d'associer le plus possible euh, les populations. On est toujours plus intelligent quand on, a vu, quand on écoute la vie de, de, de tout le monde, mais euh, si on veut que les décisions qu'on prenne soient aussi comprises et partagées, voire même appliquées, euh, je pense que c'est important d'associer les gens à la démarche. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une crise de la démocratie ou pas tant que ça Alors on est plutôt dans une crise de la surcommunication, on voit qu'il y a des tentatives et que les nouvelles technologies contribuent à faire émerger des idées. La crainte que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on est dans des systèmes qui sont très réactifs et qu'on voit bien que l'affect amène les gens à se positionner. Et pour autant, la chose publique souvent nécessite d'avoir du recul et d'examiner les problématiques sous toutes les coutures. Voilà, donc, euh, j'ai le sentiment que grâce à ces nouvelles technologies, on peut associer davantage les populations aux décisions qu'on prend. Par contre, il faut faire attention à bien mettre ça dans une sorte de temporalité, euh, de manière à ce qu'on n'agisse pas euh, dans l'affect,